Pour vous donner quelques éléments de contexte, en fait, on était, euh, donc, euh, ce développement s'inscrit dans un projet qui était la, la refonte de l'intégralité de, de notre circuit de numérisation. En fait, L'ancien circuit de, de numérisation euh, il était, il était obsolète, on ne numérisait plus depuis, euh, depuis 2014. Les processus de travail étaient très lourds, beaucoup de copier-coller avec des serveurs temporaires, de stockage, etc. Euh, on avait un outil de diffusion qui était très vieillissant, qui n'était pas très adapté à nos documents. Donc, on a, eu la, on a souhaité changer l'intégralité de la chaîne donc, euh, en faisant l'acquisition à la fois d'un outil de gestion des contenus numérisés et euh, à la fois un, un outil de diffusion. Donc, comme on voulait euh, optimiser un peu les, les processus, euh, NumaOp s'est imposé comme, euh, comme outil de, de gestion des, des contenus numérisés. Euh, en revanche, NumaOp était à l'époque connecté uniquement avec, euh, avec Omeka et Internet Archive. Or, nous, on ne savait pas encore quel outil de diffusion euh, on allait utiliser. Donc, euh, on était, Pour l'outil de diffusion, donc on était dans, dans le cadre d'un marché. Donc, On a fait le choix en fait, euh, d'intégrer euh, NumaHop euh, dans, le, dans notre cahier des charges pour l'outil de diffusion. Donc, euh, On a précisé euh, dans notre cahier des charges que la chaîne de numérisation sera gérée par NumaHop et qu'il serait apprécié d'avoir un connecteur euh, vers l'outil de diffusion. Donc euh, sur, euh, sur l'ensemble des réponses qu'on a eues à, à, notre, euh, à notre marché, euh, la, la totalité des prestataires nous ont proposé un, un connecteur. Donc il s'avère qu'on a retenu On a retenu, euh, on a retenu Arkenu, euh, avec l'outil euh, Lime Gallery. Et donc euh, c'est dans ce cadre qu'on euh, qu'on a développé le, le connecteur. Donc le, le connecteur, bah l'aspect développement, bah tout a été fait par les prestataires. Ça a été euh, grandement simplifié par le fait que chez les deux prestataires, on était en solution SaaS. Donc euh, on est entièrement hébergé chez euh, TK Advantage pour la partie euh, NumUp et euh, hébergé chez euh, Arkenum pour la partie LimeGallery. Donc en fait, les deux prestataires ont travaillé entre eux. Euh, nous, on est surtout intervenu euh, en amont de la chaîne sur euh, la définition du besoin, donc euh, sur euh, bah, voilà, le format dans lequel on souhaitait diffuser, le format de métadonnées, etc. Et on est intervenu aussi euh, en fin de chaîne euh, pour euh, corriger euh, quelques bugs, donc voilà, des champs multivalués qui passaient mal, euh, des histoires de séparateurs, de, de mapping de données, etc. Donc sur un aspect un peu technique, euh, rapidement, le, le connecteur, s'il fonctionne, en fait, c'est un un cron donc, qui permet de, de lancer automatiquement des processus, donc qui lance un, un transfert euh, FTP euh, du serveur de Numob vers le serveur euh, de LimeGallery. Donc nous, on transfère euh, un CSV de métadonnées euh, donc, qui reprend en fait toutes les métadonnées de, des unités documentaires du lot euh, et puis les, les PDF à diffuser parce que nous, on diffuse du PDF. Euh, et donc en parallèle, euh, on a aussi l'envoi d'un mail qui se fait via Numop sur, euh, sur une boîte mail générique qui permet de, de notifier que le transfert euh, a bien eu lieu. Actuellement, euh, on, enfin les, les, comment dire, les documents ils arrivent sur LimeGallery en statut non publié. Euh, mais il y aurait la possibilité, parce qu'en fait, nous, on voulait garder la main un peu sur le, sur le processus de, de publication finale, en fait, mais il y a, la, il y a moyen d'automatiser vraiment toute la chaîne et euh, de faire en sorte que les documents arrivent euh, publiés. Euh, et voilà un peu pour la, pour la partie euh, technique. Euh, donc sinon, pour euh, la, le financement du connecteur, en fait, donc on, a, on a financé l'intégralité du, du connecteur. Euh, donc pour la facture, c'était 4 cinquièmes côté T4Vantage côté, côté et 1 cinquième côté, euh, côté Arcanum. Donc, en fait, on peut dire que le, le gros du financement du connecteur euh, concernait euh, l'outil libre NumaOp. Donc, aujourd'hui, euh, il, euh, il est entièrement disponible euh, dans l'interface euh, NumaOp. Et donc, euh, il y avait vraiment une toute petite partie euh, côté, euh, côté Lime Gallery. Euh, donc, là, on ne sait pas trop euh, comment ça va se passer. Je ne sais pas si l'INHA aurait un retour à nous faire là-dessus, sur, euh, sur bah, voilà, savoir si ça reste une prestation tarifée ou si c'est rentré dans, dans l'offre Lime Gallery. Dans l'offre que propose Languary. Euh, donc, sinon, au niveau de l'intégration, euh, bah, ça se présente de manière assez simple, en fait. Hein, euh, donc, en fait, on a ici les. Je aller dans les paramètres de, de NumaOp. Vous avez euh, les configurations des exports vers les bibliothèques historiques qui sont euh, Internet Archive et, et Omeka. Et donc, vous avez une configuration en dessous qui s'appelle Bibliothèque Numérique. Et donc là, c'est une configuration SFTP classique, hein, donc vous renseignez euh, les informations de, du serveur SFTP de, de LimeGallery. Euh, je pense qu'il y a aussi une autorisation d'IP euh, à faire entre le, pour, pour autoriser le transfert entre les deux serveurs. Et, euh, et voilà, donc nous on diffuse que du, que du PDF, donc on a testé l'export que en PDF, mais côté Tech côté Advantage, en tout cas, ça a été aussi euh, développé pour exporter euh, du JPEG et euh, des fichiers Alto. Mais ça, on ne l'a pas testé parce que donc, nous, on diffuse vraiment que du PDF, donc on n'a pas, pas eu l'occasion de, de tester ces, ces fonctionnalités.